Quelle meilleure journée que celle du Assassin's Creed Day pour mettre en avant la communauté d'Assassin's Creed Assassin's Creed est une licence vieille de bientôt 15 ans. Ce qui fait qu'elle possède une grosse base de fans, mais également quelques jeux qui commencent un petit peu à vieillir. Et forcément, quand on a les vieux jeux et fans de la première heure d'Assassin's Creed on se doute bien que certains se sont imaginés bosser dans leur coin sur leur licence favorite. Hello la confrérie, c'est Auré de la Assassin's Creed Experience, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous emmener à la découverte des meilleurs modes sur Assassin's Creed. Allez, jingle Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, elle n'a en aucun cas pour objectif de dénigrer le travail réalisé par Ubisoft durant ses nombreuses années sur la licence Assassin's Creed. Le but ici c'est vraiment de mettre en avant le travail incroyable de certains fans qui ont consacré du temps et de l'énergie à réaliser des choses pour faire juste rêver ou prendre du plaisir aux autres fans de la licence. Et c'est notamment ce travail qui permet d'offrir à certains l'opportunité de redécouvrir de vieux jeux qu'ils n'ont pas fait à l'époque parce qu'ils n'y avaient pas pensé ou parce qu'ils étaient juste trop jeunes avec du matos qui serait pas compatible ou des graphismes qui piquent un peu les yeux. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez évidemment pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait parce que ça soutient énormément la chaîne. Maintenant que le petit point est fait, on attaque Allez, bon visionnage Le retravail des ombres quel que soit le jeu Assassin's Creed que l'on cite, ils en possèdent au moins tous un. Je parle ici d'un reshade, traduit en français par un retravail des ombres. Ça leur donne un bon coup de jeune et ça donne envie de replonger dans l'aventure. On peut notamment citer Assassin's Creed 2 qui a quand même pris un bon coup de vieux. Et ça ne concerne pas que les vieux jeux malheureusement Assassin's Creed 3 Remastered a été une vraie cata sur PC selon moi Mais grâce à un super reshade, j'ai quand même pu poursuivre l'aventure Mais la plupart du temps c'est simplement aussi de l'embellissement plutôt que de la correction pure et dure Et là on peut citer le pack Liberté pour Assassin's Creed Unity qui est une véritable claque visuelle La rejouabilité N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir changer un peu les règles du jeu dans un Assassin's Creed De redonner un peu de piment à votre partie Sur la toile, vous pouvez trouver de nombreux modes pour compléter vos différents jeux. Ça passe par l'ajout massif de tenues, quel que soit l'opus, vous pouvez par exemple dans Assassin's Creed 3 avoir une tenue de soldat, être en etam, avoir la tenue du loup de DLC, ou porter la tenue des soldats américains, ou encore celle d'Adewale. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver dans n'importe quel opus, j'insiste vraiment sur ce point. Vous pouvez par exemple dans Brotherhood Récupérer la tenue de Assassin's Creed 2 de Ezio quand il est jeune. J'ai une question pour vous, est-ce que vous kiffez les peintures de guerre dans Assassin's Creed Valhalla Moi oui, mais est-ce que vous êtes plutôt Assassin's Creed Odyssey Pas de problème, ce mode est fait pour vous dans tous les cas. Il vous propose plusieurs peintures de guerre inspirées du dernier épisode de la franchise à appliquer directement sur le visage de Cassandra et le rendu est plutôt stylé. Bon, les tenues et les peintures c'est sympa, mais si on pouvait carrément changer de personnage Oui oui, c'est possible aussi. Dans Assassin's Creed 3, vous pouvez par exemple jouer avec des Desmond à l'intérieur de la et dans Assassin's Creed 4, vous pouvez jouer avec n'importe quel personnage du jeu. Duncan Walpole, Jack Rackham, Laureano Torres, Anne Bonny, etc., etc. Tous sont jouables. Mais je vois que vous n'êtes pas pleinement satisfait. Alors si on changeait... Plus que le personnage. Et si on modifiait un peu aussi les moyens de locomotion Dans Assassin's Creed 4 et Assassin's Creed Rogue, vous pouvez abandonner respectivement votre pro Jack Doe et Morrigan pour partir en mer sur des navires beaucoup plus gros. Oui, oui, vous pouvez piloter notamment des frégates. Parce qu'on va pas se mentir, notre pauvre navire face à un gigantesque manoir, il fait un peu pitié quand même. Les inattendus si on parlait de rajouter un peu de piment dans vos différents jeux Assassin's Creed à l'aide de différents modes de customisation pour vos personnages, il serait temps de parler de modes un peu inattendus. Vous savez, ce genre de mode pour lesquels les créateurs ont tiré parti ou non d'une faille du jeu afin de vous faire ne serait-ce que sourire un tout petit peu Voir carrément rigoler. Assassin's Creed Rogue Civil War, oui, c'est bel et bien le nom de ce mode et non, ça n'a rien à voir avec les Avengers, je suis désolé pour vous. Mais ce mode porte très bien son nom, puisqu'il propose aux joueurs de déclencher une véritable révolution au sein du jeu. Les différentes factions du jeu, que ce soit les assassins, les gardes, mais aussi les PNJ, oui, oui, les PNJ comme le boulanger du coin, vont littéralement tous se taper sur la gueule. Et pas à coup de pétrin pour notre boulanger, hein. non, non, ils vont chercher à s'armer et à tous se massacrer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Et si vous voulez mon avis, vous n'avez pas vraiment intérêt à vous retrouver au milieu. Si vous aimez les mods et que vous ne connaissez pas les vidéastes Silver V2, allez tout de suite vous abonner à sa chaîne YouTube. Ce monsieur passe le plus clair de son temps à modder des jeux, que ce soit de façon comique ou non. Il est notamment l'auteur d'une vidéo dans laquelle il nous présente l'entrée du grand temple que l'on peut apercevoir à la fin de Révélation, et qui est également l'endroit où on démarre l'aventure dans Assassin's Creed 3. Sauf qu'il nous propose de découvrir tout ça dans Assassin's Creed Révélation. Et à la vue de ce qu'il nous présente, on se rend vite compte que cet endroit n'était pas vraiment fait pour être explorable et qu'il aurait bel et bien dû rester une cinématique. Il nous fait également découvrir la scène de l'exécution de Assassin's Creed 2, sous un tout autre angle. Si dans l'œuvre originale, on peut apercevoir les Templiers exécuter la famille d'Ezio, ici, c'est plutôt l'exécution publique de la licence Assassin's Creed par Ubisoft en personne. Bref, une petite touche d'humour dans laquelle le vidéaste nous fait comprendre qu'il est plutôt un fan des premières heures de la franchise et qu'il n'apprécie pas spécialement les dernières productions de la firme. Je n'ai pu sélectionner que deux modes, mais il y en a plein d'autres à découvrir, alors vraiment, foncez Assassin's Creed Valhalla oui, il fallait bien que je consacre une section entière à ce jeu. Tout simplement parce que c'est le dernier épisode en date de la licence et que certains modes méritent vraiment toute votre attention. Et je dis ça notamment si vous êtes fan de la série Viking, tout comme moi. Je retiens ici deux modes. Le premier qui vous permet d'obtenir les voiles du bateau de Ragnar Lockbrock lui-même. Oui, oui, les voiles rouges avec le symbole dessus. Et le second qui va véritablement vous replonger dans la série Viking. Le modeur à l'origine de cette création a décidé de retravailler les couleurs et filtres visuels du jeu pour que ça corresponde à la colorisation des images de la série viking et c'est un véritable travail d'artiste aussitôt installé qu'on se retrouve plongé dans notre série de cœur. Vous n'êtes pas très fan du visage de certains personnages de Assassin's Creed Valhalla. Pas de problème, un mod est là pour ça aussi. Quelqu'un s'est amusé à retexturiser plusieurs visages pour les affiner ou bien accentuer leurs traits. Personnellement, je suis plus de la team à conserver l'œuvre originale, mais on ne peut qu'encenser le travail réalisé et le résultat qui est au rendez-vous. Ça vous est déjà arrivé d'être saoulé parce ce qui pleut dans Assassin's Creed Valhalla Non, bah on sait que c'est l'Angleterre, mais à mon avis, c'est chiant quoi. Ouais, bah moi en tout cas, euh, ça m'a vraiment gavé et mon appel a vraiment été entendu par un modeur qui a décidé de consacrer un outil à la météo mais également à l'ambiance du jeu ainsi que de la journée vous n'avez plus qu'à régler tout ceci à votre convenance la redécouverte d'un jeu on va terminer en beauté avec ce mode absolument incroyable. Sorti début 2021, le vidéaste KTMX a réalisé un travail de taré sur un mode graphique pour Assassin's Creed 1. Il a notamment totalement retexturisé le jeu en se basant sur les textures d'Assassin's Creed Unity pour le personnage, mais également mis à son service la technologie Retracing pour les effets de lumière. Le résultat est absolument bluffant et on va définitivement tester ça en stream sur Twitch dans les semaines qui viennent, alors n'hésitez pas à aller me follow pour ne pas manquer ça voilà, j'espère que cette petite présentation de mode vous aura bien plu, en tout cas moi ça a été un énorme plaisir de travailler là dessus et j'espère sincèrement que vous aurez pris du plaisir à la regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre mode favori et évidemment n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification comme d'habitude. Évidemment on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous souhaite un joyeux Assassin's Creed Day, n'oubliez pas qu'il y a un concours qui est présent sur nos différents réseaux sociaux et je vous souhaite également de très bonnes fêtes de